Alors dans un premier temps, on démonte le sélecteur, avec une clé à cliquer, on rabat ça. Comme ça, Hop. Pour ceux qui ont installé un, un extenseur, quoi. un truc pour passer les vitesses, pour mieux passer les vitesses, vous l'enlevez. Sinon, vous n'en avez pas. Et là aussi. Voilà. Là, on le sort bien à peine par le dessous. Pour avoir accès donc au pignon de sortie de boîte. Quand vous nettoyez une chaîne, beaucoup de gens nettoient juste ça que la chaîne en elle-même et la couronne. En vérité, il y a aussi le pignon qu'il faut nettoyer et contrôler parce que s'il y a ovalisation comme ça, il peut y avoir un problème aussi au niveau de, du pignon de sortie de boîte. Je parle des dents il sortait pas bien ça là il ouais, en avait besoin donc, on va mettre sur un chiffon de toi qui sera se après alors là on va contrôler donc les dents et voir si pas du jeu un ouais, tout petit peu il faut qu'il y en ait un hein. tout petit peu comme ça regardez tout petit peu. Mais c'est pas du jeu à où ça fasse. Voilà. D'avant en arrière, faut il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu, comme ça. Regardez. Regardez. Tout petit peu. Par contre, il faut pas qu'il y ait du jeu euh, voilà de, vers vous, comme ça, un tout petit peu. Par contre, de gauche à droite, comme ça, non. Parce que là, voilà, ça veut dire qu'il Il y a un problème. On va vérifier les dents. Les dents sont très très bonnes. Moi, je mise plus sur... Euh... Ah bon, je regarde bien quand même. Ah ouais, elles sont bonnes, elles hein. ne sont pas du tout pointures hein, du tout. Hein. Normalement, je mise par un encrassement de la chaîne. A pas de jeu du tout et là, comme ça il faut pas il faut un tout petit peu vers vous mais pas de gauche à droite et pas sur lui même comme ça surtout n'hésitez pas à tirer dessus il faut absolument que le De quoi ça veut dire. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant on va regarder aussi autre chose, ça peut venir de ça. Un, euh, euh, J'allais dire un bug dans la matrice. Ça vient d'un problème de. Qu'on appelle ça, de roulement. Regarde un peu plus la roue. C'est facile. Vous levez la roue, peu importe que ce soit béquille latérale, béquille centrale, euh, latéral, béquille euh, d'atelier et tout ça. Moi, c'est un truc qui lève que ceux d'un côté. Vous prenez votre bras d'une main, la main de l'autre sur la roue et vous, et vous tirez vers vous. S'il y a le moindre jeu, même perceptible, ça veut dire que le roulement a un problème. Merde, qu'il y putain. Bon maintenant ben, on va nettoyer. Alors faut nettoyer, moi j'utilise pétrole désaromatisé. Jamais d'essence. Pourquoi Parce qu'il y a des joints toriques dans la chaîne, ça bouffe littéralement les joints et ça vous fait ça peut péter la chaîne et à haute vitesse, je vous dis pas. Pour la graisser, prendre la graisse blanche, ou la graisse à chaîne, c'est bon, ou c'est là. Motule, pâte, voilà. Voilà vous avez besoin d'une brosse pour nettoyer d'une petite brosse aussi encore et d'un pinceau pour appliquer le, le produit alors je vais vous mettre là et on va regarder alors, pour éviter de dégueulasser tout ce que vous faites vous mettez des chiffons par terre le long de la, la chaîne parce que là ça va être dégueulasse Ça. là je vous dis pas la merde voilà après du pétrole voilà, pas d'en mettre beaucoup c'est juste pour euh, tremper le pinceau. et après ben, au boulot et il faut y aller il euh, faut pas hésiter Alors, je vais vous mettre comme ça et pas hésiter à replonger souvent. Il est vraiment là pour le nettoyer. Ah, vous le rentrez bien dedans. Hein. Vous habitez bien. on peut récupérer une chaîne qui s'est ovalisée parce que ça vient d'un point dur si le point dur disparaît une fois que vous l'avez bien bien bien nettoyé c'est bon, c'était juste une chaîne encrassée si l'ovalisation continue, ça veut dire que la chaîne est morte il n'y a rien à faire, il faut tout changer hein. c'est pas juste la chaîne, c'est euh, pinon de sortie de boîte, couronne, chaîne parce que si vous changez que la chaîne euh, elle va pas s'adapter parfaitement aux dents qui se sont déjà usées de votre... Euh, de votre euh, couronne et ça va bouffer euh, la chaîne encore plus vite. Et au final vous allez devoir changer la chaîne pure encore encore encore encore. Donc on change tout. Et ça chère hein. il y en a moins pour euh, entre 150 et 200 euros le tout. Donc si j'ai ça à changer, je vais me taper révision 12 000 km, puis ça a changé, je vais en avoir moins pour 300 euros. Fait chier. Une chaîne qui à peine 12 000 km Regardez, elle est propre. Hein. Elle est pas sale hein quelqu'un qui les nettoie bien. Non, parce que je, soit je suis quelqu'un, que soit elle a un défaut de fabrication, soit je tire trop dedans, dans la moto, je pense trop, soit, euh, soit c'est un défaut, je trouve, alors c'est une usure normale, peut-être parce que c'est une chaîne, c'est la première chaîne, c'est la chaîne d'origine, c'est de la merde. Voilà, on en profite aussi pour nettoyer la couronne. l'autre sens, à vous Vous le maillon. Et on fera aussi le pignon de sortie de boîte, hein, évidemment. Voilà. voilà, maintenant je vais faire le pignon de sortie de boîte, vite fait. Si ça coule un petit peu sur la moto, c'est pas grave, de toute façon c'est du pétrole désaromatisé, ça... ça fait rien. Ça ne à rien, c'est bon. Pour l'instant, il y a toujours le, le petit truc hein. voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, vous prenez la brosse, vous la trempez Donc, attends, on revient un peu en faisant. brosse à dents mais pour moi je pense qu'il est mort le kitchen et là c'est très long, il faut nettoyer tout ça maillon, par maillon, fois, on peut le récupérer mais... je pense que le kitchen il est mort après, attention, même si la chaîne elle, elle a un point dur ou qu qu'elle est un peu ovalisée, euh, du moment que ce n'est pas tendu à l'extrême, vous pouvez continuer, continuer à rouler le temps de, de, de commander votre chaîne. Moi, j'emmène ma moto en révision en décembre, on est début de novembre, je peux rouler encore. Mais bien sûr, pour ne pas s'amuser à faire euh, 6000 km encore avec. la couronne est bonne hein. la couronne elle est vraiment nickel hein nickel-chrome et tout, pignon aussi, non, non, ça vient de la chaîne chaîne de merde après avant de regarder si ça disparaît ou pas faut essayer de faire aussi une tension une tension de chaîne parce que là, elle est un peu détendu en plus la chaîne, donc euh, avant, il va falloir... vous prenez un chiffon propre et vous nettoyez, vous séchez, Sécher couronne tout le monde. A la fin je passerai beaucoup de Ça, La chaîne, là elle est à une certaine hauteur, vous allez voir, elle va remonter. Voilà, elle remonte un peu. Là c'est vous avez un point dur. C'est-à-dire qu'elle fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a un point dur. Bon, apparemment visiblement il est pas parti, fils de pute. Mais. Faire attention à une chaîne bien, on va regresser la chaîne, et puis on va voir ce que ça donne. Des fois, il suffit de retendre aussi un peu la chaîne, même si pour moi, je pense qu'il est mort. Là, ah, c'est c'est le champ du signe. Alors, globalisation de la chaîne, il faut savoir une chose, c'est que voilà, vous passez d'un maillon qui est souple à un maillon qui est plus dur. Si vous êtes toujours dans la tolérance, que vous êtes toujours dans les 3 cm, ça va Même si elle remonte et qu'elle reste à 3 cm, parce que moi j'ai tendance à la descendre à 4, Voilà la chaîne. Si elle est toujours à 3, ça va, il n'y a pas de problème, ça veut dire que vous pouvez le, la commander, il n'y a pas de souci. Si elle remonte au-dessus de 3, c'est là qu'ils disent qu'après ça va faire des contraintes et ça peut péter la chaîne. Mais tant qu'elle est détendue, il n'y a pas de problème. On va essayer de regretter un peu. mort mort parce qu'il y a quand même de la souplesse hein. mais... il y a une bonne souplesse hein. mais Moi, je me demande s'il est pas trop détendu je, sais pas. je vais voir je vais essayer de retendre un peu puis je vous dirai ça à la fin on voit off. enfin en tout cas vous avez vu voir la chaîne monte et la... regardez ça monte tout doucement une ovalisation de la chaîne. Il y a un maillon qui... C'est tout la merde. On peut essayer de les tourner un peu. On peut essayer de les dégripper chaque maillot il tourne bien tout ça je me demande si c'est pas une tension de chaîne qui est un peu trop lâche c'est bizarre Bon, enfin, en tout cas, vous avez vu quoi ça ressemblait. Bon, écoutez, je vais vous laisser les poteaux. Je vais voir ça de plus près. Je vais la regresser après. Là, il reste blanche, hein, c'est facile. Je vais dégresser bien par le milieu, par ici, pied par le dessus. Et puis, je vais vous, je vous dire à la fin si ça s'est rentré dans l'ordre. Allez, ciao, ciao